Thank you. Je suis cadre technique à l'Office national des forêts. Ma fonction actuelle est responsable d'une unité territoriale. Je dirige une équipe de 10 techniciens forestiers euh, sur un territoire qui représente euh, euh, l'équivalent d'un département où nous gérons euh, les forêts publiques. Euh, les missions de ces forêts sont euh, la, assurer la ressource en bois, euh, préserver la nature et accueillir le public. Ma mission à moi, c'est d'organiser au mieux le travail, d'être à l'écoute de mon équipe et de transmettre euh, les directives de notre établissement. Donc, je vais décrire mes conditions de travail. Je, je passe à peu près un tiers de mon temps véritablement en forêt euh, avec l'équipe ou avec les techniciens euh, directement pour différentes missions d'analyse ou de, de, de récolte de données ou de décision de travaux. Je passe environ un tiers de mon temps euh, au bureau, euh, mais le bureau, ce sont aussi principalement des missions techniques ou des missions d'organisation et euh, un tiers de mon temps euh, en réunion ou en relation avec euh, soit des élus, soit des réunions euh, internes à l'Office national des forêts. Les, les compétences nécessaires pour, pour exercer euh, mon métier, alors euh, il, est, il est basé à l'heure actuelle sur euh, des notions d'animation d'équipe, de management. Donc euh, il faut avoir un, un, un certain sens du, du relationnel tout en ayant... Euh, une, une, une compétence technique. Donc euh, ben la, de connaître les sciences forestières, euh, c'est important. On a une, un rôle important de, de communication aussi, parce que la forêt est de plus en plus ouverte sur l'extérieur et euh, on se doit de communiquer avec nos, nos partenaires qui peuvent être les, les élus des forêts qu'on gère ou ça peut être le, le public. Euh, il faut comprendre aussi qu'on est à une période où on s'adapte à la, à, la, à la demande, donc il faut avoir cette capacité à, à comprendre les évolutions d'un travail. La voie d'entrée habituelle, euh, c'est de faire euh, une, une école d'ingénieurs euh, euh, agricole. Euh, il y a également euh, des écoles forestières qui forment à, à des BTS et qui permettent après, euh, au sein de l'ONF, euh, d'avoir un parcours de, de formation et euh, d'évolution en, en interne euh, dans notre établissement. Je trouve beaucoup de sens dans le travail que je fais euh, car euh intervenons dans un, dans un domaine qui est important pour la, pour la société. Euh, la forêt est, est au, au cœur des enjeux de, de l'avenir de notre, de notre planète avec euh, les changements climatiques. Euh, la forêt produit également un, un matériau qui est, qui est un matériau d'avenir, le bois, qu'on utilise de plus en plus et qui est une ressource euh, renouvelable. Euh, donc nous sommes vraiment euh, dans un domaine qui, euh, qui est ancien et qui, est, euh, qui représente également euh, l'avenir.